Ok chat. Here okay, we go we know. On a identifié les cibles, à vous de jouer. J'ai vraiment jump sur un poteau électrique qui était. Allez, ça dégage Et la Lashman Je dirais quand même qu'il est en face, tu vois. Oh, mais c'est du coup. Bien sûr, votre drone arrive sur zone. n'a plus de carburant, retour à la base. Get to life man, get to life. Chouachin Tu pas dans le game ce toi Chouachin, ça va, ça va chaud. Non oui. arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. En 2023, tu viens à proximité de moi, j'ouvre le feu. Sauf si t'as une voix de canard ou que t'es vraiment très drôle. C'est ma résolution à moi. Je, je, vais, aller chercher, je vais aller chercher ça là-bas, là les gars. Merci, euh, Uba pour les 2 mois, Bettinho pour les 10 mois, Margot pour les 3 mois, Dunk pour le Prime, Jordi pour les 7 mois. Wesh. <rire> J'ai pas compris, les gars. Et le mercredi pour le jour des enfants, c'est 10h-18h maintenant, chat. C'est une nouvelle horaire de, de cette année. Neutralisation de bombes. Rendez-vous oh à la porte sur et désamorcez l'explosif. Oui, oh merde, le beau jeu. Le beau jeu, chat. Il a suffit d'une balle, les gars Il y a un mec, j'ai l'impression qu'il a l'espoir qu de choper un truc là Les gars, vous pouvez me dire ce que... Mec, il a tous les rats qui vont sortir de la vidéo. Drone dans la S'il y a des rats. Il y a on gaz Quoi C'est quoi ça Le cash tacticalier imminent. Il avait des bonnes armes lui. Sur une RPK en or. Avec, avec pas une base nec. technique, les gars. Regardez, comme ça, je reviens avec toute ma vie. Je mets le mec en face l'OHP, il s'allonge, j'envoie deux grenades, j'ai gagné. Tout ça parce qu'il était perturbé avec mon truc. Vous savez pourquoi je me suis éclaté au sol Parce que j'ai viré ma touche de parachute automatique Et j'avais complètement oublié que je l'avais viré Regardez Vu que c'est des rats Il suffit de penser comme un rat les gars Un rat ça va se cacher pas loin de ce colis Pour attendre que le mec vienne le looter Un survol de reconnaissance. Oh, nice. Bien sûr, notre drone arrive sur zone. Les caisses de ravitaillement sont de nouveau pleines. Équipez-vous. Le drone n'a plus de carburant. Retour à la base. a lâché sa meilleure tempo le mec alors ah. hello, hello good job Hey man, you just camping <laughs> man. Why are you camping? It's the first day of the new year, man! Why are you camping? Just because I got camped two times. Okay. Aucun effet sur la cible. Okay chat. En fait ils sont tellement en train de camper que je peux plutôt établir mon jeu pour le moment, c'est cool Faut que on se place en hauteur, j'ai l'impression d'être dans une game de tryhard Là j'ai vu une voiture qui s'est placée, Tesla, ce qui fait que c'est des super voitures Là il reste un véhicule tank, véhicule parfait pour la fin de game Je dirais qu'on est dans une game à mon elo Il y a beaucoup de gens qui ont un... Oh, elle passe à travers, elle aussi Ah oh, bah... Comme quoi, quand on a un, un HP, il y a quelques avantages. Le gaz progresse. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Plus que 10. Vous y êtes presque. Impressionnant Cible marquée, envoyez un soutien aérien! Ici Phoenix 2-3, cible en vue, trappe imminente. Le gaz avance, nouvelle zone de sécurité identifiée. Le se rapprocher. il y a une nouvelle zone de sécurité. Vous perdez du terrain. Question accomplie. Toutes les cibles ont été éliminées. N'a rien perdu, chat. Vive 2023. Sublime, chat. Nous sommes de retour Allez c'est parti. Elle était bien ma bêtise. Comme ça, caché de manière à ce que, ce que le mec, s'il arrive de droite ou de gauche, il savait que j'étais là-dedans, il allait, il allait forcément tourner autour et se la prendre.